Isabelle Floren, qu'est-ce que vous pensez-vous Est-ce qu'il faut passer à la contrainte Je pense que enfin, c'est compliqué de passer à la contrainte, ne serait-ce que pour le Parlement. Il faut quand même remettre les dispositions contraignantes. Hein, de, quand nous avions voté il y a deux ans, et pour ça, il faut quand même une, une majorité. Je ne suis pas sûre que le gouvernement l'ait. Mmh. très clairement, sur mmh. ce sujet, après deux années euh, de Covid et de contraintes, mais avec des textes qui permettaient de le faire. Donc, euh, pour le coup, je ne suis, suis pas si sûre euh, de cette possibilité à l'heure actuelle. C'est pour ça que le gouvernement, pour le moment, fait appel à la responsabilité, et c'est bien. On constate que c'est compliqué, euh, je pense, dans les transports. Pour le moment, ça vient, mais... Difficilement, on verra bien comment le mois de décembre se passe. Ouais. Mais je vous dis, il y a une contrainte euh, législative qu'il faut quand même une majorité pour faire passer ces mesures. Et pour le moment... Je n'ai pas, pas de que le sentiment oui. euh, que le gouvernement. On répondra là-dessus et puis on passera pas avec. Là, on, on nous le tableau habituelle. comme si rien n'avait été fait. Je ne dis pas que les, le système est, euh, on, on en a conscience Ce va pas bien actuellement, qu'il y a les problèmes des urgences, qu'il y a les problèmes de la pédiatrie. À chaque fois, il faut le dire, récemment encore, le ministre de la santé euh, a remis en place un plan pédiatrique, connaît quand même pas mal le sujet. Il était médecin urgentiste. Et je oui, pense bien que sûr, mais, un, les, un mais les un bon mais les on a ministres bien la politique des appels en cours au président milliards d'euros mmh. qui ont été mis euh, sur la table, oui. euh, sur le Ségur de revalorisation de salaire qui, euh, qui ont été mis en place dès 2020 mmh. euh, grâce au Ségur. Ce plan se poursuit. Effectivement, il nécessite et c'est le travail notamment du Conseil national de la refondation sur la santé qui se passe sur le terrain avec l'ensemble euh, des professionnels de la santé dans un certain nombre de départements pour trouver des solutions parce qu'il y a des expériences qui marchent parce qu'il faut optimiser surtout le lien ville-hôpital, permanence des soins. Ça, j'aimerais bien entendre Marine Le Pen. C'est vrai que sur ces sujets-là, on ne l'entend jamais. Ni à si l'Assemblée la si nationale, ah, ni ailleurs. Il si n'y a pas je de point. Sur non, question, sujet, je le dis, parce que vous état. mettez en accusation permanente le gouvernement de ne rien faire, oui. ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été votées. Il y a des possibilités et il y a un débat qui se fait sur le terrain. Mais sur ces sujets, je peux vous le dire, et je suis des débats à l'Assemblée nationale, on attend vos propositions. En dehors de l'aide médicale d'État, et Madame De Degoua a raison, c'est <rire> vraiment une obligation de toute façon de, ah, de, de soigner obligation. des étrangers sur le Mais territoire. Et c'est un non, devoir d'assistance qui voilà, est prévu au niveau européen notamment. Mais à part ces sujets-là, quelles sont vos propositions C'est toujours le même voilà, problème. Donc, bah... Le populisme, on connaît, c'est dénoncer ce qui va mal... – Effectivement, mmh. le secteur de la santé ah non, fait partie en trouvant des solutions. de vous, vous, vous, enfin, vous, vous comprenez que ça fait un peu brouillon quand même aussi de l'extérieur, ce, cette communication ?– euh, je suis, Non mais à, à écouter euh, Arlette Chabot et, et Françoise Debois, Oui, je pense qu'on gagnerait quand même aussi en sobriété de parole, oui. en oui. fait. – En je sobriété de parole ?– C'est bien, non mais je les dis, les dis ça parce que… – je ne pas nous rendre fous ça. tous !– Ah, mais euh, c'est vrai que ces séquences en fait, entre guillemets, séquences médiatiques euh, voilà. sur ces sujets. Euh, la réalité, c'est que dans l'opinion, derrière ça, bon, en dehors de l'angoisse, il euh, euh, y a un vrai sujet, il y a un vrai mmh. débat. Il y a des, des parlementaires, d'ailleurs, qui travaillent sur le sujet, la question du nucléaire et la question euh, réelle euh, de mmh. notre capacité, euh, d de notre souveraineté énergétique. Euh, et derrière, il y a des vrais sujets. Mais mériterait qu'on les pose, ces sujets-là, et que les politiques... Euh, les posent vraiment et qui ne se laissent pas sans arrêt happer, mais je sais que c'est compliqué, hein, euh, par, euh, par les questions, par le quotidien, par euh, la petite phrase, par euh, un coup je rassure, un coup j'inquiète. Euh, les gens derrière, ils éteignent en quelque part euh, les brouille, informations, brouille, ouais, ils se disent Moi je vais payer, c'est vrai ma facture, non. je vais faire comme je peux. Ouais, je et euh, en revanche, ils nous posent la question ouais. ils hum. nous posent la question euh, de l'enjeu, pourquoi tant de centrales n'avaient pas été. Euh, finalement, en maintenance, qu'est-ce qui s'est passé oui. Pourquoi on en arrive là alors qu'on avait cette capacité au départ oui. Qu'est-ce qui se passe mmh. Là, je pense qu'il y, y, y a plutôt un bon sens que de poser les vrais problèmes. Mmh. Je pense que ça, c'est un enjeu mmh. euh, des mois qui viennent et des années qui viennent pour, euh, pour nous. Sur les retraites, Emmanuel Macron est-il trop jusqu'au boutiste C'est à vous, Isabelle Florence moi je m'exprime en tant que porte-parole du Modem et donc je fais référence notamment euh, à la note qu'a publiée le haut commissaire au plan qui est le président du Modem cette semaine pour clarifier justement la question euh, des retraites et la question des retraites elle mérite euh, pour le moment en tout cas encore beaucoup d'explications. Euh, D'une part pour dire, et ce qu'on pense aussi au Modem, qu'il y a un déficit, qu'il y a un problème, qu'il y a un problème d'équilibre, contrairement à ce que disent certains syndicats et ce que disent certains euh, partis politiques. Il y a un déséquilibre. on l'a estimé, et François Bayrou euh, l'estime, un certain nombre d'économistes à euh, environ 30 milliards d'euros euh, dans les euh, 10 ans qui viennent, au minimum, euh, du fait que l'État intervient pour compenser une partie de ce système, notamment... Euh, via la fonction publique, notamment via euh, des apports qu'il fait régulièrement sur les mesures de compensation. Donc ce déficit, nous, nous constatons au Modem qu'il existe bien, mais que la solution maintenant, c'est de prolonger, et je pense que là, et de gagner le, la bataille de l'opinion publique qui est loin d'être gagnée. Les aucun syndicat mmh. qui soutient le projet Allez. pour le moment, tel que nous supposons, qu'il va être annoncé cette semaine. Donc nous attendons les comptes, Allez. mais nous sommes pour le moment inquiets et du moins réservés. du côté du modem, ce n'est pas évident non plus de dire euh, bravo la réforme non. tout de suite. Ce ah ben n'est pas, pas bravo la réforme d'une part parce qu'autour de la table, il y a les partenaires sociaux d'accord, il y a le gouvernement, il ne faut pas oublier qu'il y a un débat et qu'il y a le Parlement pour le débat et puis que derrière, il y a l'opinion publique. Ça fait quand même... Quatre euh, entités qu'il faut euh, convaincre. Donc ça, ce n'est pas gagné pour le moment. On sait bien que l'opinion publique est tout à fait, euh, à 75% pour le moment, opposée, en tout cas euh, sur une réforme avec cette mesure d'âge, hein, euh, sur les dix années qui viennent. On sent bien que les syndicats, unanimement pour le moment, euh, sont opposés. qu'il y aura un débat parlementaire, et que je connais un certain nombre de parlementaires qui, en l'état, sur ce qui est oui. annoncé pour le moment, sont contre, y compris dans la majorité. Donc nous, ça veut dire qu'il y a des leviers. Que cette note de François Bayrou permet de poser aussi des solutions. Mmh. Les solutions, c'est un taux d'emploi, d'employabilité des seniors plus important. Euh, un, un chômage qui euh, euh, serait réduit à 5% permettrait effectivement des cotisations supplémentaires. Non, en tout il y, y a plus. des leviers oui, oui. aussi sur des taux de cotisation euh, patronaux. Tout ça, ça mérite simplement ce qu'on dit au Modem. Ça mérite un débat, ça mérite que les citoyens, que les Français soient aussi consultés, associés. Mm -hmm. Il y a des, des, des, des, des, des consultations qui sont faites, mais là, pour le moment, si vous voulez, euh, l'annonce d'un PLFSSR, c'est-à-dire une une, un texte budgétaire oui. pour cette mmh. mesure, mmh. Euh, pour permettre d'utiliser un Moi, ce que j'écoute cette semaine, c'est que je suis élu de terrain, je suis élu local, j'écoute les gens qui viennent m'en parler spontanément, qui m'envoient euh, des, des messages et qui me disent « c'est pas possible, ne nous mettez pas tout le monde dans la rue mmh. ». On ne mmh. peut pas mmh. négliger oui. euh, mmh. cette mmh. discussion avec les Français qui sont concernés, tous mmh. concernés, aussi bien les jeunes, que les plus âgés qui vont s'y retrouver, qui vont être à la retraite. Effectivement, ceux à qui ça convient plutôt, parce qu'on est dans un système par répartition, c'est les retraités actuels, parce qu'ils se disent, finalement, vous consolidez euh, notre retraite. Mais même eux, je pense qu'ils pensent aux générations qui arrivent derrière eux. Et comme nous sommes dans un système de solidarité nationale sur les retraites... Mmh. Il mérite qu'on qu qu en parle aux gens. Il mérite qu'on fasse ce travail. C'est en tout cas ce à quoi mon parti, et à travers de la voix de, de François Bayrou, on essaye de dire sincèrement, sans coup politique, pour le moment, c'est mmh, vraiment pas le, moment. le sujet, euh, de, de discuter et de faire comprendre et au président de la République et au gouvernement qu'il faut se donner aussi ce temps. Je comprends que la mesure de déficit est un sujet, est un sujet aussi pour la France, vis-à-vis ah ouais. euh, -vis de ses partenaires européens. Mais euh, on ne peut pas brusquer, me semble-t-il, c'est ce que nous hum. disons, brusquer euh, les Français qui n'ont pas encore tout à fait compris euh, ce qui allait se passer. Et donc il ouais. faut prendre le temps, encore, nous semble-t-il, de cette discussion.